connaissance aucun autre outil gratuit de web analyse ne donne autant de valeur aussi simplement au sein de ses rapports d'exploration d'entonnoir de commerciants que ne l'effectue Google Analytics 4. Allons voir ça de plus près c'est parti. Et nous voici à présent devant l'interface du compte Google Analytics version 4 du site de démonstration de Google. Alors je vous mets l'url ici il s'agit donc de ce site e-commerce de merchandising à l'effigie de Google et on va construire à partir d'ici notre rapport tunnel de conversion. Et vous allez voir, hein, je l'ai déjà dit, que sur GA4, il est bien plus puissant que ce que vous pouvez effectuer auparavant sur la précédente version de Google Analytics. Choisissant de ne pas réinventer la roue et partant de l'exemple déjà constitué par google vous voyez à l'écran l'interface d'exploration de rapport de GA4 on y retrouve trois colonnes dans la première la possibilité de faire afficher l'ensemble des variables qui peuvent euh, constituer vos rapports dans la seconde la partie où on va paramétrer ce qui va apparaître dans la troisième partie qui prend le plus d'espace et parfois même hein, ce n'est pas suffisant pour tout faire afficher j'ai L'absence de barre euh, de scroll en bas, euh, l'habitude de jouer avec mon zoom pour essayer d'agrandir ce qui apparaît à l'écran, hein, c'est malheureux, mais c'est ainsi qu'on s'adapte. Et si vous voulez bien, on va indiquer l'ensemble des étapes ensemble en se disant que on va chercher à représenter notre. Euh, non pas tunnel mais plutôt entonnoir de conversion parce qu'on peut supposer que le périmètre des personnes qui iront de la vue du site à l'achat va sans cesse diminuer et son diamètre va se raccourcir au fur et à mesure où on va avancer dans l'exploration du site. Donc on va additionner nos étapes ici et donc peut-être qu'on va mettre comme premier événement qui va annoncer notre tunnel la vue d'une page catégorie. On se rappelle hein, que ce site est constitué de plusieurs pages catégories. Donc on peut supposer que quelqu'un qui a des intentions euh, d'achat bah, commence par euh, arriver sur cette page là. Hein. Ça se discute et hein, on, je vous proposerai une seconde version euh, par la suite. Forcément, page catégorie, après on va s'intéresser à un produit. Donc produit, on le retrouve. Alors tous les événements, vous savez, hein, on a une nomenclature qui est assez uniforme, donc forcément c'est indiqué euh, euh, en anglais. Alors je vais plutôt choisir de l'intituler « à vue » pour que ce soit encore plus parlant au moment de sa lecture. Ensuite, on a vu la page catégorie « on a vu notre produit ». Qu'est-ce qu'on serait amené à faire si on souhaite passer à l'achat C'est l'ajouter au panier, la tout carte Ensuite, ben, ça commence à sentir bon. Ça sent bon, cette histoire. On va initier le paiement. Ok, ça sent encore meilleur. Et on va par la suite ne conserver que ceux qui sont allés au bout de l'achat. Et donc là, forcément, vous voyez... Euh, il me reste à peu près qu'une centaine de personnes alors que c'était bien supérieur au départ alors également vous pouvez constater quelques évolutions par rapport à la précédente version euh, ne serait-ce que la possibilité de chercher à réduire un peu la fenêtre de tir hein, on pourrait demander que dans ce cas de figure présent on ne laisse que 5 minutes pour ensuite choisir son produit, donc à représenter ça visuellement. Première constatation vous le voyez ici par cette icône. Alors, peut-être qu'il faudrait que j'agrandisse un peu, ça devrait être mieux ici. Voilà, donc oui, on a bien l'exhaustivité des données qui nous sont communiquées. On n'est pas sur un échantillonnage parce que ben euh, même la version gratuite est capable de supporter euh, ce volume qui n'est pas euh, grandiloquent. En revanche, on applique un seuil, donc c'est-à-dire qu'on ne sera pas capable d'aller vraiment dans la granularité de ces chiffres-là. Pourquoi Parce que Google met ça en œuvre pour notamment protéger les données et empêcher qu'on puisse identifier nominativement le parcours des utilisateurs puisque vous voyez là, le volume est assez faible, qu'on aurait pu presque travailler par élimination avec nos différents visiteurs ou acheteurs, surtout s'ils étaient déjà logué sur notre site. Ceci étant dit, allons voir un peu ce que peut nous communiquer ce rapport. Je vais vous redisposer l'écran comme ça, ce sera mieux pour vous. Et analysons ça de plus près. Donc, Sur les 30 derniers jours, on constate qu'on a 34 000 personnes qui ont visité une de nos pages catégories de produits. Euh, deux tiers ne sont pas les plus loin et n'ont pas vu ensuite un produit en particulier. Donc, hein, ce qu'on appelle le drop-off ici, qui est environ de deux, deux tiers. Et on a simplement ben, un tiers qui est arrivé euh, sur un produit. Par contre, là, le bas blesse, parce que historiquement, c'est euh, quand même euh, assez faible, par rapport à ce qu'on peut constater par ailleurs, c'est qu'on a ensuite cent qui a ajouté ce produit au panier. Alors, honnêtement, ce taux d'abandon aussi élevé m'interpelle, hein, puisqu'on a moins de 2% des personnes qui consulte un produit hein, sur l'ensemble du site qui ensuite vont l'ajouter au panier donc on a soit beaucoup de curieux soit beaucoup de personnes comme moi qui sont simplement là plutôt pour euh, s'entraîner partager et tester des nouvelles choses sur euh, leur logiciel d'analyse mais tu me diras on est quand même euh, intéressé par ensuite ajouter au panier pour voir ce qui se passe derrière donc euh, voilà, peut-être beaucoup de curieux, je ne sais pas, il faudrait creuser davantage. Mais en tout cas, on a une piste d'exploration peut-être pour faire progresser les ventes de ce site, on est d'accord et c'est tellement du coup important ce drop-off que là ça n'arrive pas toujours Mais on ne peut même plus voir euh, les acheteurs Donc ce que je vous invite à faire c'est pourquoi pas de zoomer Et donc voilà vous avez euh, une meilleure vision euh, pour le cas de l'entonnoir de conversion de Google Et non de son tunnel de conversion Notez ici que nous sommes sur un tunnel fermé hein, C'est à dire qu'on est obligé de passer par cette étape pour arriver ensuite à cette étape Pour arriver ensuite à cette étape dans les faits, ce n'est pas le seul moyen d'atteindre cela et que peut-être en partie la réponse se trouve dans l'ouverture de l'entonnoir de conversion. Puisque, dans le cadre d'un entonnoir de conversion ouvert, voici comment Google Analytics 4 matérialiserait les quatre comportements suivants de ces quatre utilisateurs que vous voyez apparaître à l'écran. Bah, il noterait que deux visionnages de la page catégorie hein, qui serait l'œuvre de l'utilisateur 1, vous le voyez, hein, qui suit finalement le parcours classique avant de passer à l'achat. Puis euh, l'utilisateur 3 qui, euh, on peut imaginer, euh, se reconnecte après un certain temps à un compte client et qui, une fois la page catégorie, bah, se rappelle qu'il avait un panier chargé et va le valider directement euh, sans passer par euh, les autres étapes ici Mentionné. Au niveau de la page produit, on aurait une stabilité trompeuse puisque si on a toujours à ce stade l'utilisateur 1, on a cette fois-ci l'utilisateur 2 qui on peut imaginer se connecte directement à une page produit après pourquoi pas avoir visionné une publicité sur réseaux sociaux sans être passé au préalable par la page catégorie et on ne verrait donc plus l'utilisateur 3 qui n'a pas eu besoin de visionner une page produit avant de valider sa commande. Ensuite on aurait à nouveau ben, les deux utilisateurs qui visionnent cette page commande, ça ne bouge pas. En revanche, et ça vous ne le trouverez que sur des entonnoirs de conversion ouverts, on a cette fois-ci une augmentation donc de conversion. Hein. Ça peut se passer que dans ce cas de figure, puisque dans la validation de la commande, on aurait trois acheteurs, le 1, le 2. Et le 4 puisque le 4 on peut imaginer qu'il va convertir après avoir été relancé par une séquence d'emailing de panier abandonné qui va convertir finalement peut-être avec son mobile donc pour 4 acheteurs on remonte 3 personnes dans notre entourage de conversion qui ressemble à ça dans le cas de figure d'un entourage de conversion ouvert si on est et c'est ce que vous propose par défaut Google Analytics 4 sur un entourage commercial fermé et ben vous l'avez certainement compris si on reprend les quatre mêmes parcours pour les quatre utilisateurs test, on va se retrouver avec toujours deux personnes qui visionnent la page catégorie puis simplement une seule qui est encore là à la page produit une seule qui est encore là à la page commande et une seule qui remonte jusqu'au bout à la validation de la commande pourtant hein, on se rappelle on a bien eu 4 achats. Dès lors, je vous rassure, sur les derniers 30 jours, on a plus de 59 acheteurs sur le site. En revanche, on a bien que 59 qui sont passés par là, qui sont passés par là, qui sont passés par là, avant de passer par là et avant de passer par là. On pourrait restreindre encore cela davantage. Si vous avez peut-être remarqué tout à l'heure, euh, je donnerai des conditions un peu plus restrictives sur ce tunnel. C'est-à-dire que bah, j'aimerais, pour y rester, que entre la page catégorie et fichage d'un produit, il ne se passe que 5 minutes. J'aimerais que pour acheter, je le réalise en moins de 5 jours. Donc là, peut-être qu'au lieu d'être sur 59, on ne sera plus que sur bah, voilà, 48 personnes. Euh... En revanche, on va peut-être perdre des personnes si entre l'ajout au panier et euh, le remplissage de la commande, on met une restriction et donc c'est le cas ici puisque finalement on constate que deux personnes ont acheté plus de cinq jours après avoir ajouté au panier un de ces produits bah, peut-être que tout simplement google met des actions de retargeting via sa plateforme publicitaire D'un autre côté hein, il ne ferait que de se payer lui-même puisque vous savez que la plus grosse régie publicitaire numérique reste celle de google ce que je souhaitais également vous démontrer, c'est qu'il est très aisé d'aller effectuer des tri en fonction des sous-populations de votre audience. Imaginons que l'on souhaite voir les différents comportements en fonction du device, de l'appareil de connexion. Eh ben, sans surprise, on constate que personne sur desktop ont tendance à convertir davantage que les autres. D'ailleurs, il n'y a que des acheteurs qui, qui sont sur ordinateur. Et une de mes options favorites de ces rapports, c'est qu'il m'est extrêmement aisé d'aller créer des bassins d'audience pertinents. Dans ce cas de figure-là, vous le voyez, je l'ai cité tout à l'heure, on a beaucoup trop d'abandonnistes à cette étape-là. Du coup, ben je sélectionne mon segment, je fais un clic du roi et je demande de créer un segment à partir de ces utilisateurs. Euh, je vais quand même exclure euh, définitivement même, allez, ceux qui ont fait un achat donc ils feront un achat mais dans ce cas de figure là j'ai tous ceux qui ont vu un produit et qui n'ont pas acheté qui sont réunis ici je peux choisir de créer une audience par défaut on peut choisir de lui appliquer la durée maximum et on peut même déclencher un événement lorsqu'une personne rentre dans l'audience à retargeter et en demandant même de ensuite nous faire notifier lorsque cette personne la sortira puisqu'elle aura effectué un achat. Hop, et ça c'est et ça peut être enregistré, publié et ensuite communiqué directement à Google Ads pour que on puisse mettre en place des campagnes spécifiques de retargeting. J'aurais pu bien sûr également rentrer davantage dans le détail en ne sélectionnant non pas l'ensemble des articles mais certains types d'articles spécifiques à forte marge que l'on souhaite pousser, etc., etc. Vous avez compris La logique, je l'espère. Sinon, n'hésitez pas à m'interpeller en commentaire. Un autre petit gadget que vous trouvez Très simplement à disposition, c'est simplement de faire afficher le temps écoulé en moyenne. Hein. Vous savez ce que je pense des moyennes hein. Personne n'est une moyenne. Et comme le disait André Malraux, enfin je l'espère, la moyenne est un voile qui cache la vérité. Alors c'est pas André Malraux, c'est Anatole France, autant pour moi. Et en plus, j'ai pas réussi à prouver cette Citation, donc si vous la connaissez, si vous savez que c'est vrai ou faux, enfin je suppose que c'est compliqué de savoir qu'une citation est fausse. Bref, vous avez compris, là aussi, n'hésitez pas à m'éclairer dans les commentaires. Ce qu'on apprend ici, c'est que vous voyez, en moyenne, il se passe simplement trois euh, heures entre le début de l'initialisation du paiement. Et le fait d'avoir acheté, donc je suppose qu'en vérité c'est beaucoup plus court, simplement on a eu peut-être quelqu'un qui a mis euh, qui a mis euh, 15 heures. donc voilà, c'est ça qui a grandi la moyenne. C'est compliqué d'en tirer des grosses conclusions, puisque en effet on est sur une moyenne, on n'est pas sur un segment assez précis. D'ailleurs je me demande, est-ce qu'on continue à avoir de la donnée si on arrive avec côté de l'appareil Ouais d'accord, ok. Ok, donc évidemment, hein, par contre, là, revers de la médaille, une personne sur mobile aura tendance à être plus réactif au début. Euh, et on peut peut-être avoir aussi des stats au niveau du pays de l'internaute. Donc là, on n'aura que les principaux pays, donc voilà, des pays forcément anglo-saxons et des pays asiatiques. Euh, par contre le temps est coulé cette fois-ci. Qu'est-ce que. Ouais, attends, encore oh, bah, Les japonais, est-ce que c'est parce que les japonais peut-être sont davantage euh, mobile notes? Mais on peut quand même. Bon après on est sur un volume qui prête à, euh, à discuter, puisque on n'est pas sur un volume de données suffisant pour tirer des allégations. Que pourrais-je vous ajouter? Euh, peut-être que vous avez également la possibilité d'effectuer des. Euh, filtre si vous souhaitez faire un focus spécifique sur une sous-population donnée, imaginons par exemple que vous n'êtes simplement qu'en charge de la division États-Unis au sein de votre entreprise, et ben appliquez un filtre sur le pays des États-Unis et vous ne verrez que les données qui sont collectés depuis les États-Unis. Enfin, pour tous ceux qui se plaindraient du manque d'opérationnalité de ce type de visualisation, sachez qu'il vous est possible simplement d'avoir un peu plus d'informations, notamment si vous ne disposez pas de cet avertissement. C'est mon cas sur ce rapport, donc euh, je vais ne vais pas pouvoir vous l'illustrer, mais je vous montre quand même la démarche à suivre. Imaginons que vous souhaitez savoir quels sont concrètement les. Produits qui sont vérifiés, qui sont consultés et qui ensuite euh, nous permettent de passer à l'étape suivante. Vous avez possibilité ici ben, de vous récupérer l'information euh, des cinq pages, par exemple, qui sont le plus consultées et qui engendrent le plus de passage à l'action suivante. Pour ce faire, en fait, il faut remplir la partie action suivante. Euh, on parlait de page. Donc, je tape. Euh, Ok, je l'importe, donc elle va figurer en bas, je la glisse et la dépose ici et logiquement au survol, eh ben, elles sont paniquées, l'écran reste blanc du fait de ce petit souci. Mais néanmoins, vous en conviendrez, je suppose, ce type de visualisation nous apporte quand même beaucoup de données à forte valeur ajoutée et qui plus est, Très simplement. Pas question de partir ainsi. Pensez à mettre un like à cette vidéo ou à vous abonner à la chaîne. Ça vous assurera de pouvoir continuer à recevoir ce type de contenu au sein de votre YouTube. Par ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin, pensez à télécharger les ressources en description de cette vidéo. Et vous pouvez également me contacter directement si vous souhaitez ben, être accompagné, si vous souhaitez vous former sur ces thématiques. Je suis Lucas et vous êtes sur la chaîne de La Strat. A très bientôt